Bonjour Graciela Crespin, pouvez-vous nous dire qui vous êtes euh, Je suis psychologue clinicienne, psychanalyste et très tôt dans ma pratique je me suis intéressée aux bébés. Euh, J'ai longuement travaillé dans des centres de protection maternelle et infantile euh, où je me suis passionnée pour le processus d'émergence psychique chez le nourrisson. C'est d'ailleurs dans l'un de ces centres, que j'ai croisé le premier enfant autiste dont j'allais devenir le thérapeute. Je n'ai cessé depuis de m'intéresser à ces deux grands axes, la clinique du bébé et la clinique de l'autisme, en témoigne mon livre sur l'épopée symbolique du nouveau-né et celui-ci où je tente de témoigner de mon, de mon expérience de psychanalyste, d'enfants de pré de présentant ce type de trouble. Et pourquoi ce livre Je pense que ce livre est avant tout un témoignage. Un témoignage de la psychanalyste que je suis. Euh, qui a commencé à s'occuper de ce que nous appelions les enfants autistes dans les années 80. Et qui avait une affection qu'on appelait l'autisme, au singulier. Depuis ma petite fenêtre, j'ai pu voir les bouleversements considérables qui se sont produits dans ce champ, aussi bien dans la conception des troubles que dans leur traitement et des controverses qu'ils ont déclenchées. Et comment l'avez-vous conçu En fait, ce livre s'est écrit dans ma tête au fil des années. Euh, au début, j'ai procédé au cas par cas, euh, m'intéressant tantôt à un aspect, tantôt un autre aspect de l'évolution de certains enfants, euh, en publiant de nombreux articles au fil des années. Et puis il y a eu un moment de bascule, un moment où j'ai eu l'impression que l'ensemble de ce que j'avais travaillé pendant toutes ces années prenait une allure d'un ensemble cohérent. Et c'est sans doute à ce moment-là que je n'ai conçu le désir d'en faire un livre. Et dites-nous, quelle est l'originalité de son approche J'ai tenté dans ce livre de faire un tour d'horizon. D'une part, des recherches neuroscientifiques, des recherches neurocognitives actuelles, et d'en discuter la place et la pertinence de la psychanalyse par rapport aux trouvailles de ces recherches. J'ai ensuite analysé les différentes approches de traitement les troubles du spectre autistique, les approches comportementales, les approches cognitives et les approches inspirées de la psychanalyse. Il m'a semblé important de verser au débat actuel concernant en particulier les prises en charge analytiques de ces troubles un cheminement qui m'a amené à une démarche particulière qui est la mienne et que j'ai développée pendant toutes ces années, et dont j'ai le sentiment que ce sont les enfants dont je me suis occupée qui me l'ont enseigné. J'espère que d'avoir systématisé et proposé de réviser un certain nombre de concepts psychanalytiques, euh, d'avoir systématisé cette démarche d'inspiration analytique, pourra aider dans les controverses actuelles concernant la prise en charge psychanalytique des troubles autistiques. Et à qui s'adresse-t-il ce livre s'adresse en priorité aux professionnels de terrain, aux équipes des soignants dont j'admire je, je, le courage et le dévouement, euh, en espérant que ça éclaire leur pratique. Et aussi, il s'adresse aux familles, aux parents, euh, parce que je trouve que ces dernières années, les familles sont de plus en plus informées, mais aussi de plus en plus perdues entre des approches qui leur sont présentées comme contradictoires, comme s'excluant les unes les autres, se combattant les unes les autres, et qu'il me semble important que les professionnels engagés dans cette aventure puissent témoigner de leur pratique, de façon à permettre aussi bien aux professionnels qu'aux parents de faire des choix éclairés. Eh bien, merci Madame Crespin. Merci à vous.